Merci à toutes et à tous présents en ligne et ici en présentiel. Euh, donc, on va aujourd'hui vous présenter notre, notre démarche de, de bilan et ensuite de, de mise en place d'une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans notre unité à agir. Donc, après euh, le du plan, ça sera, on va parler du contexte. Je ne vais pas forcément parler de changement climatique. Je parlerai d'autre chose d'abord. Et ensuite, on parlera de notre démarche, de notre de la mise en place de notre, de notre groupe de travail empreinte au sein de l'unité. Et enfin, on parlera de bain de, des livrables de qu'on a fait et de, de, des perspectives à venir. Mais du coup, pour s'échauffer, chauffer, j'aime bien commencer avec un prix, parce que j'aime bien euh, poser un peu les, les chiffres quand je, je parle de genre de sujet. Du coup, j'ai ici une, un, un titre de, du, du Monde en 2019 qui dit « Ils ont découvert un gisement gigantesque de pétrole et la compagnie pétrolière mexicaine Pemex a confirmé l'existence d'un gisement gigantesque d'un demi-milliard de barils d'équivalent pétrole. » Donc 500 millions de barils de pétrole et la question que je vais poser, c'est à votre avis, en combien de temps est-ce que l'humanité consomme cette quantité de pétrole actuellement Est-ce que c'est 15 mois Est-ce que c'est 5 mois Est-ce que c'est 5 semaines ou est-ce que c'est 5 jours, 5 jours oui. Et donc du coup là, je, je vous laisse réfléchir juste comme ça dans votre tête. Et euh, du coup, je, euh, qui pense que c'est la réponse A Qui pense que c'est la réponse B Qui pense que c'est la réponse C en ligne, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Qui pense que c'est la réponse D Et, et effectivement, c'est la, la réponse D. Et alors, ici, c'est quand même euh, d'habitude, je n'ai pas autant de bonnes réponses. Mais euh, en fait, c'est juste rapidement comme intro, c'était juste pour fixer l'ordre des grandeur. Quoi. Tous les jours, l'humanité consomme 100 millions de barils de pétrole. Un baril de pétrole, c'est 150 litres. Et en fait, euh, si j'amène je, je, à ça, c'est que j'ai ce graphique-là sur lequel on pourrait discuter des heures, mais c'est l'évolution de la consommation d'énergie au cours du 20e siècle. En lis, on a du temps là, et en lis, on a les années, c'est même depuis le, le 19e siècle. En, en y, on a la, la quantité d'énergie consommée, et chaque couleur, c'est un type d'énergie. Et ce que vous voyez ici en brun, en noir et en gris, c'est les, les énergies fossiles. Et euh, donc, dans le en, en termes de contexte, on est aujourd'hui dans une société qui est hautement et réellement dépendante aux énergies fossiles. On pourra en parler des être il y a des conférences de là-dessus. Et, euh, et en fait, ce que je veux, je veux dire, c'est que aussi la recherche est dépendante aux énergies fossiles. Pourquoi Parce que si on est derrière un bureau à travailler, à faire des observations, c'est parce que derrière, on a une mécanisation de et plein de choses qui font que les machines qui travaillent de base grâce aux énergies fossiles. Donc en fait, mesurer notre impact carbone, c'est de, de, de base aussi pour au regarder le consommation d'énergie fossile. Et donc, quelles sont les, les, les conditions qui sont euh, nécessaires à notre activité de recherche euh, Et donc juste rapidement, je vais passer assez rapidement, mais, mais en fait, euh, le tarissement des, des énergies fossiles est documenté, mais difficile à prévoir. Et ici, j'ai un graphique avec les, les découvertes de, de, de, de gisements de pétrole conventionnel en gris, là, les, les bas grises que vous voyez. Et en noir, vous voyez la production de pétrole, donc combien de, de pétrole on extrait chaque année. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le milieu des années, 60, euh, les, les années 80, on produit plus que ce qu'on découvre. Un peu comme si vous aviez un compte en banque qui se remplissait plus vite, qui se. Non, que vous. Vous aviez un salaire plus petit que ce que vous remplissez chaque année, euh, chaque mois. Et euh, là, vous avez un titre de l'AIE qui dit euh, La production de pétrole conventionnel, donc à peu près 75% de la production de pétrole, a franchi un pic en 2008. Euh, et donc, l'AIE estime que ce déclin sera pas interrompu. Et ça, ce genre de truc, de, de, de résultats, c'est vraiment important à savoir parce que ça, ça détermine un peu l'avenir de, de nos sociétés. Et ça, je vais passer parce qu'on. Ouais, c'est juste pour dire que les, la majorité des gisements euh, de pétrole qui fournissent l'Europe sont ou bien en déclin ou bien vont être amenés à être assez rapidement en déclin euh, dans, les, dans les prochaines années. La, la, le déclin des énergies fossiles, c'est le contexte. C'est quelque chose qui n'est pas négociable, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille être écolo ou pas, je ne sais pas quoi. Ça, c'est, c'est pas négociable. Euh, je crois que c'était là que je m'achève. Euh, bonjour, donc euh, voilà, j'enchaîne. enchaîne. évidemment, euh, les, les enjeux écologiques et la, les climatiques et, et de la. Bonjour. <rire> pareil, voilà, c'est une bonne vue. Sont, elles sont évidemment aussi en, en, en, dans les motivations profondes qu'on a, euh, qu'on eu à agir d'ailleurs pour. Euh, pour engager des démarches de réduction de, de l'empreinte écologique euh, de notre unité. Alors, Agir, euh, bon, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, euh, c'est une unité en fait, qui est pluridisciplinaire et qui, qui a trois équipes de recherche. Euh, donc, euh, euh, donc au, au carrefour de l'agroécologie, de la gestion des ressources naturelles et agricoles, euh, donc sciences de gestion et, et agronomie. Odyssée, bon, en fait, sont des sociologues et des économistes. Euh, et euh, Masco, euh, des agronomes et des sciences biologiques euh, essentiellement. Et donc c'est euh, du, du fait ben, des, des thèmes de recherche de cette unité, euh, bon, on ne vous serait pas surpris si on vous dit que, bon, de notre avis, euh, ce sont des personnes plutôt sensibilisées aux, aux enjeux des bouleversement écologique notamment euh, pour les questions autour de l'agriculture. Et euh, voilà, ça, on, on, on, on l'a vu euh, ressortir au cours de notre démarche, euh, comme un facteur favorable. Alors c'est important de rappeler le, dans quel contexte, euh, ben, d'abord des initiatives de personnel au niveau local, régional ou national, mais aussi de, de, des initiatives institutionnelles, euh, notre démarche euh, s'est déroulée parce que ça a joué un rôle essentiel dans, dans la, notre mise en, en place et euh, dans le déroulement des choses. Alors euh, bon, puisqu'on centre sur Agir, donc, euh, il y a un groupe environnement qui existe à Agir depuis en 2011, et je euh, de, de quelques personnes, et qui, euh, à l'intérieur d'Agir ou avec d'autres collègues dans d'autres unités du campus, euh, ont en fait ont eu l'occasion de, de discuter euh, sur les questions écologiques, euh, les questions politiques qu'il y a derrière, enfin, tout ce qui fait que euh, qu'on qu pense que c'est important, et urgent de, de changer notre, de changer nos pratiques. Euh, alors, il y a eu donc à partir de 2018 euh, donc des mobilisations qui ont qui sont cristallisées, qui ont émergé. Donc il y a l'atelier écologie politique de Toulouse. Euh, créé en, en septembre 2018 et, et qui a en particulier en, en, en 2019 à. Euh, oui. Pas ça passe. Ça passe. Tu reviens en arrière. vas c'est ça va. Bon, oui. Ah, c'est ouais. bien d'ignorer la science si on se fout de notre poil Voilà. Donc euh, qui a organisé quatre forums de la recherche, euh, donc qui était euh, euh, ciblé justement sur. Euh, euh, comment on pouvait réfléchir aux, aux, aux moyens de réduire euh, l'impact carbone en particulier dans nos activités. Euh, sur, le, sur le campus, il y a une raie, donc, du centre euh, une de Toulouse, enfin, sur les différents campus, donc, il y a le collectif euh, interunité euh, CO2R, un hein, collectif pour une recherche responsable, et qui en particulier a été euh, très utile pour coordonner les, euh, des, des BGS, donc des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, dans euh, dans cette unité du campus, et ceci en étant un interlocuteur euh, privilégié avec les SDAV euh, du centre de Toulouse, donc qui détiennent hein, un certain nombre de données dont on a besoin pour faire ces bilans. Euh, bon, pour mémoire, je cite euh, donc la mission développement, développement durable et puis euh, la mission RSE, qui est euh, récemment avec un responsable à plein de temps sur le, sur le centre, bon, mais, euh, qui, qui n'a pas joué un, un rôle direct dans, euh, dans notre démarche. Et enfin, euh, donc Laboratoire 1.5, donc créé en, en 2019, donc le collectif national interinstitut, qui donne pour mission de réduire l'empreinte de nos activités. Le laboratoire 1.5, euh, en particulier par son volet euh, de l'expérimentation et labo-pilote de en la 2020, euh, euh, a joué à été très important puisqu'on s'est fortement appuyé sur eux euh, pour, euh, pour notre démarche. Voilà. Alors, euh, donc, justement pour juste pour préciser un peu, donc euh, cette expérimentation, euh, elle a, elle a donc euh, des, euh, trois objectifs donc faire l'expérience de la transition dans les laboratoires en cultivant la diversité et la liberté, implémenter des solutions conçues et délibérées localement, et construire un réseau de laboratoires en transition. Alors, euh, donc les animateurs et les gens qui, qui ont réfléchi dans, dans ce groupe, donc, donc proposent un accompagnement. Euh, pour, pour construire des trajectoires d'animation à l'échelle du laboratoire, en particulier avec le kit euh, Labo 1.5 hein, qui, qui, qui est très utile, et aussi euh, un volet recherche. Bon, ça je passe, euh, euh, je passe là-dessus. Et donc euh, en 2021, en France, il y a 23 labos pilotes, euh, donc quatre sur Toulouse, qui sont Agir, TZI pour Emael et l'Irite, euh, donc informatique. Euh, la de recherche en, en informatique et euh, SMS, CMS, qui sont qui sont en font partie. Euh, concernant Agir, donc voilà comment on a présenté euh, notre démarche aux collègues, euh, puisque donc, euh, euh, après bon, on va les dates, donc, on, on leur a dit voilà, c'est une démarche de réduction d'empreintes écologiques de l'UMR. Euh, c'est pour essayer de concilier la réduction des impacts environnementaux, la qualité de la recherche et bien-être au travail. Donc, ces, trois, ces trois critères sont, sont importants euh, puisqu'il s'agit de trouver des compromis euh, euh, en, en, en, en fonction de, de perspectives de réduction de, de certains moyens. Enfin, très important, euh, processus interne démocratique pour établir une feuille de route avec des objectifs chiffrés de réduction des émissions, et euh, avec l'aide par l'accompagnement de la Bois donc des outils, et le partage d'expérience entre la euh, L'engagement officiel euh, s'est fait début 2021, lors du NAGÉ, donc on l'a déjà présenté avant, mais... Euh, donc ça a été officiel dans la mesure où on a eu le soutien euh, officiel en interne et en externe de notre direction pour euh, lancer ces démarches. Et donc, euh, en fait, euh, à partir de début d'année jusqu'à fin de l'année 2021, on a fait avec Rémi en particulier notre bilan gaz de serre de, euh, 2019, et puis on a après fait ce 2020-2021, qui ne sont euh, pas, pas terminés dans quelques deux Et ensuite, le euh, bah, travail, c'était d'analyser le résultat de ces bilans et euh, pour élaborer une stratégie. Alors, je euh, vous bah, juste uh, 7 cas pour euh, montrer les résultats pour 2019. Donc, euh, le bilan réalisé, euh, le bilan d'émission réalisé avec euh, l'outil euh, fourni par la voix 1.5, un GES 1.5, dans lequel donc, Guillaume Mariette a été euh, un des acteurs principaux, Et merci à lui. Donc, on voit que... Euh, si on regarde le bilan global, donc on est à 361 tonnes de CO2 euh, avec une, une incertitude plus ou moins 126. Hein, il y a aussi un, des, enfin, des valeurs d'incertitude qui sont importantes à, à prendre en compte. Ce qui revient chez nous à environ 3-4 tonnes par agent. On est un peu plus de 100, euh, comptés comme personne permanente, euh, enfin, physiquement permanente, euh, sur une année, sur cette année 2009. Et donc, en, en tenant compte des frais d'avion, de euh, ce qui est... Euh, pour nous, la, effectivement, le calcul le plus correct, on est à 391 tonnes, c'est-à-dire 3,7 par jour. Alors, ce qui est important de noter, parce qu'un bilan, c'est jamais complet, bon, dans notre cas, il manque certaines missions, euh, ça on peut en reparler dans la discussion, euh, par VAS. Euh, il manque les experts agronomiques terrain, qu'on n'a pas encore pris en compte, alors peut-être qu'avec l'UE, on peut avoir des, des infos, mais ça, ce n'est pas pris en compte actuellement. Il y a aussi des activités gérées par les autres tutelles, euh, ce qui est le cas de 20% des membres d'AGIR, de, et bon, toutes les unités qui sont pluritutelles ont cette euh, difficulté supplémentaire de rassembler les données de différentes de origines et donc des différents interlocuteurs. Et il y a ce qui concerne le calcul intensif, donc la partie usage de l'informatique, qui n'est pas euh, encore euh, bon. Bon, compris. Bon, je passe sur les comparaisons. Euh, euh, on pourra en revenir aussi sur ce que ça représente euh, comme, comme euh, niveau d'émission relatif, alors ça se décompose euh, les postes principaux. Donc le premier qui sort, c'est les achats à 35%. Donc euh, au début, on, on, on ne faisait pas ça parce qu'on ne savait pas le faire. Bon, maintenant, on a des facteurs d'émission grâce à la loi 1.5. Et on, dans, le, dans la plupart des labos, ça ressort comme le ou un des postes qui est euh, en première ligne. Ensuite, on a en violet euh, les déplacements de, vie de travail, à 29%. Ensuite, les déplacements professionnels, à 17%. Ensuite, le chauffage des locaux. Euh, 15% et après on a le, le matériel informatique, pour ce qui est des achats matériels et l'électricité en euh, a... voilà. Alors la, la chronologie euh, donc de notre démarche, donc, euh, une fois le, le bilan réalisé, donc on s'est dit qu'on enfin, ne pouvait pas faire autrement, il fallait donc mettre en mouvement euh, l'unité et donc commencer par euh, la sensibilisation, donc on a fait deux séminaires euh, il y a un an environ qui, qui s'intitulaient Dans réduire l'empreinte écologique d'agir, pourquoi un premier séminaire et un deuxième comment Et le comment, en fait, ça a été un atelier de travail où, où on a eu l'aide de trois personnes de la voix.5, des animateurs de l'expérimentation, euh, qui nous ont aidés, euh, donc ont présenté euh, comment on, à la 1.5 la démarche euh, était conçue, et qui nous ont aidés à faire des ateliers, donc on s'est divisé en visés euh, l'espace d'une heure ou une heure et demie en trois, quatre groupes. Où euh, les agents ont pu s'exprimer euh, sur, euh, bah, sur euh, leurs appréhensions et aussi leur, leur motivation euh, à, à s'engager okay. euh, bah, dans le euh, On a fait un appel à on a constitué un groupe de travail euh, avec des réunions mensuelles, 6 euh, pendant 6 mois. Et donc, nos objectifs, c'était euh, d'un bon groupe de travail. Donc, on, on s'est retrouvés à 13 personnes donc, on est en 15. 13 personnes du groupe de travail empreinte, donc qui un, un peu. Un, ils ont euh, un issu du, du groupe environnement, mais donc euh, ciblé sur, euh, sur cette mission. Donc, euh, six mois pour euh, él, euh, élaborer euh, des, et des mesures et, et proposer. Donc, euh, via, alors ça c'était le, le initial, l'analyse par scénario selon, selon les spécificités de l'unité, euh, avec un objectif chiffré de réduction et des trajectoires, et un périmètre des émissions concernées, parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre en compte si on estime qu'il y, y, y a un périmètre... Enfin, les, du cœur métier qui, qui, rester, euh, qui ne va pas être touché. Les solutions concrètes. Et donc après, donc choix d'un dispositif de réduction des émissions expérimentées. Donc ça, on en parlera parce que pour nous, c'est encore devant nous. En fait, le, une fois qu'on a proposé des mesures concrètes, mais maintenant, il faut décider des règles collectives pour que ces règles concrètes soient mises en application. Soit juste de l'incitation ou euh, l'incitation verbale ou par des mesures euh, Financière ou carrément euh, plus contraignante. Euh, et, et donc, il y a aussi donc, les, la proposition de mode de mise en débat, de mission collective, bon, en fait, qui s'est avéré être un, un vote. Euh, voilà. Donc, Rémi, euh, je te passe. Euh. Euh, alors, du coup, on ne voit pas le titre, mais euh, le, le groupe de travail, on l'a hein, séparé en plusieurs euh, groupes qui correspondaient aux, aux différents potes et des missions qu'on avait identifiées. Et donc, euh, on l'a séparé en groupe de travail achat, déplacement de petits travail mission, bâtiment et informatique. Euh, alors, juste, on, on souhaitait juste montrer quelques chiffres un peu plus en, en précision sur le, le bilan carbone de l'unité. Mais ici, par exemple, j'ai la répartition des trajets euh, nationaux qui ont été effectués en avion en 2019. Et là, le gros truc bleu, enfin, la grosse part bleue que vous voyez ici, c'est le Paris-Toulouse en avion. Et ici, là, on voit la répartition de, des trajets euh, Paris-Toulouse effectués en 2019. Et euh, la barre ici, là, c'est qu'on voit qu'il y a quasiment son trajet euh, Paris-Toulouse fait en avion contre euh, une cinquantaine fait en train la même année. Et donc, une fois qu'on regarde euh, la contribution à l'empreinte carbone totale, eh ben, évidemment, le, les trajets Paris-Toulouse en avion représentent 10 tonnes. Donc, ce n'est pas si énorme que ça à l'échelle de l'unité, mais par contre, en termes de potentiel de réduction, ce n'est pas négligeable. Euh, ici, j'ai un autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de, de, de cette slide, mais ici, j'ai les achats. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que, euh, quand on regarde pourquoi on, pourquoi on a, pourquoi on achète, il y avait beaucoup qui, qui venaient de, de l'expérimentation végétale, euh, des, des services de, des services d'utilisation des tubes, etc. Et en fait, un message qu'on a reçu de, des gens qui faisaient de l'expérimentation, c'est, parfois, enfin, on fait trop d'expérimentation et on n'a même pas le temps d'analyser de de toutes les données. Donc, il y a tout, une, tout un questionnement autour de la recherche de sobres, etc. Et donc, pour, euh, pour continuer cette démarche, une fois qu'on a constitué les groupes de travail, HR, informatique, etc., euh, on a, ensuite on a présenté la démarche lors d'une AG en juin euh, 2022 on a dit voilà les mesures qu'on a identifiées pour aider, réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. On a envoyé à tout le monde un formulaire euh, pour chacune des mesures et pouvait euh, dire je ne suis pas d'accord ou je besoin de clarifier ce point-là ou je, suis, je, je pense que cette mesure pourrait être améliorée de telle, de telle manière. On a repris les modifications et cet été, à partir de, de début juillet, on a envoyé un lien de vote où chacune des personnes pouvait, euh, pouvait voter pour ou contre chacune des mesures. Ce qui nous a donné en fait euh, la possibilité, à partir des mesures, de, euh, quand des mesures votées, on a, euh, on a pu rédiger une charte avec, qui était séparée en plusieurs parties, une avec des objectifs généraux et ensuite des, des, des postes liés... Euh, liés à chacun des postes de donc les achats, les déplacements domicile-travail. Et le chiffre que vous voyez à chaque fois, c'est le nombre de mesures qui, concerne, qui concernent chacune des catégories. Par exemple, on a quatre mesures qui concernent l'expérimentation. Cette charge je vais vous la faire passer si vous voulez. Euh, donc, en fait, en pratique, dans le, le sondage, qu'est-ce qu'il y avait Pour chacune des mesures, on avait deux questions. La mesure on, on, on disait interdiction, donc, sauf cas particulier des trajets Paris-Toulouse en avion. On donnait un gain espéré euh, sur l'année de la mise en place. Donc là, on disait, sur, à partir des émissions ni aux on avait moins 15% potentiel. Et ensuite, il y avait deux questions. Il y avait une question, c'était, je suis concerné par cette mesure. Donc, si je suis concerné, est-ce que je vais le faire tout le temps, souvent, rarement, etc. Et la deuxième question, et celle-là concerne à tout le monde, c'est, est-ce que j'accepte que cette mesure figure ou non dans la charte euh, et en règle de décision, on a, on a pris une règle de décision un peu qui clif entre le plus 50% et le deux tiers. On a dit s'il si y a plus de 60% des gens qui, qui disent « j'accepte que cette mesure figure dans la charte », on y inscrit la mesure. En matière de réponse complète, on a 65% des membres de l'unité qui ont rempli le sondage. Et donc là, c'est ce qu'on a mis à voilà. Toutes les mesures ont été acceptées et ça, on a été assez surpris. Vous verrez un peu, certains, certaines des mesures proposées, mais... On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes, enfin, autant de, que toutes les mesures soient acceptées. Euh, et euh, donc, on a quand même remis la première mesure, euh, la première mesure, c'est celle qui ouvre la charte, qui est l'unité à agir selon le plus démarche de réduction des gaz à effet de serre liée à son activité de recherche, avec un objectif de moins 50% en 2030 par rapport à 2019 et selon une trajectoire révisable de tous les ans. Et ça, tout le monde, enfin, énormément de personnes acceptent. C'est un énoncé un, comme ça, là, ça, ça engage juste euh, amis, que ceux qui y croient quelque part, mais c'est un bon début en fait. Enfin, c'est déjà fixé un moins 50% sur 10 ans, c'est pas mal. Euh, et donc du coup, on voulait juste faire quelques retours des de, de collègues qu'on a eus, parce que quand on a montré les résultats à l'AG, on a eu AG en septembre, là voilà, où, où, où on a montré les, les résultats de la, des votes, on a ensuite eu un moment de, de discussion entre collègues pour savoir ce qui avait été compris, ce pourquoi les collègues étaient d'accord ou pas d'accord, quand bien même la, la charte avait été votée. Et donc on a, on a souhaité mettre quelques, quelques retours. Et donc dans les retours qu'on a eus, on a eu déjà un point, les gens disaient « Ouais, on sait euh, que c'est chaud en, en termes de réchauffement climatique et de chute de la biodiversité, etc. Mais on a du mal à, à savoir ce qui est réellement important en termes d'action et ce qui ne l'est pas. Euh, » D'autres personnes qui disaient, oui, ben, j'ai bien conscience pour l'avion, j'ai bien conscience que dans la charte, c'est écrit comme celle-là. Ce que je n'ai pas dit, que je vais dire à l'oral, c'est que cette charte-là, pour l'instant, elle est non contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas coercitive pour l'instant. Et quelqu'un qui disait, ben, les contrôles familiales ne me laissent pas d'autre choix que de prendre l'avion. Je, je veux pouvoir dormir chez moi pour aller chercher mes gamins à l'école. Est-ce oui, que je peux comprendre pas Ce que je montre là, il n'y a pas de jugement de, de, de valeur. On a, on a eu d'autres personnes qui disaient, ben, bon, malgré tout, on est sur la bonne voie. Et je, moi, je pense qu'à agir, il y a quand même qu une prise de conscience. Et puis, inversement, d'autres qui avaient des réactions un peu plus, entre guillemets, violentes, qui disaient, mais on n'est pas en train d'entrer de en défection verte. Et puis, euh, ce point-là, alors, dans une des mesures, on a dit, pour les traiteurs, il faudrait privilégier les traiteurs végétariens et ensuite bio et locaux. Et à agir, on a tout un, tout un questionnement sur la place de l'élevage dans les systèmes agricoles et notamment des élevages durables. Et donc, il y a quelqu'un qui disait ben, les traités en ça me questionne. Euh, Est-ce que je peux comprendre euh, In fine, cette, cette charte-là, on va l'envoyer par mail afin que chaque membre de l'IMR la signe. Euh, elle sera disponible dans, dans le livret d'accueil. Et quand on signe, on dit juste j'ai connaissance du fait que le laboratoire s'engage et agit pour réduire son empreinte environnementale. J'ai lu la charte euh, pour laquelle. Euh, Enfin, pour laquelle l'UMR d'affaires La s'est engagé et j'ai connaissance de l'existence d'un groupe de travail en pointe. C'est quelque chose qui n'est pas coercitif, il n'y a pas écrit « je m'engage à respecter chacun des points de charte euh, ». Et donc, en perspective, en perspective euh, on va, ce qu'on qu qu met en place, c'est mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui avaient été proposés, par exemple des listes de traiteurs, de traiteurs adaptés, euh, la, la liste de librairies indépendantes ou unités un compte client, des choses comme ça. On va continuer de suivre bien le bien de gaz à effet de serre chaque année pour adapter les, les mesures de la charte en, charte en conséquence. Et il y a un dernier point qui est un peu plus, plus c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge, un peu plus difficile, mais qu'on va faire, c'est déterminer quelles mesures concrè concrètes prendre pour appliquer certains points de la charte. Et donc, parmi les outils, euh, parmi les outils proposés par les 5, il y a tout, tout, tous les outils à droite. Non, qui sont de l'ordre de la sensibilisation, presque du climat, le jeu de tonnes, etc. Mais ça, on considère que bon, globalement, le travail est fait, tout le monde est sensibilisé, même s'il manque un peu d'informations. Et en termes d'outils un peu plus contraignants, on, on, on pense à des taxes carbone qui s'appliqueraient aux unités, des quotas carbone qui s'appliqueraient à l'échelle d'une de, de, équipe, par exemple. Euh, donc, euh, non, en fait, juste en point final, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'un un point qui était quand même difficile, c'était euh, que dans le groupe, là, sur les 15, euh, sur les 15 du groupe, on est, je ne sais plus, je crois qu'on est 10 non permanents, truc comme ça, oui, 7 ou ouais, 7 ou 8, et parmi les permanents, on a des, enfin, des les gens ont des contraintes aussi, et on a quand même eu du mal à, là, moi je suis en parenthèse, euh, là, il y en a qui finissent leur contrat tout simplement et tiennent les parties à la retraite. Et, et du coup, ça c'est un, un point quand même qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est l'engagement dans la longueur de, de notre démarche. Et après, on a mis des petits trucs pour, pour rigoler. Ça, oui, ici, ça, ça, en, fait. Enfin, en fait, avec cette charte, bon, en, en gros, moi je suis plutôt de, de ceux qui... Ouais, c'est personnel quoi. je J'ai compris qu'il y avait vraiment un gros bon problème et j'ai l'impression qu'il fait le chat on fait euh, à la limite ça quand on ramasse des déchets, ou même on recycle. Peut-être qu'on recycle, je ne sais rien. Et honnêtement, euh, bon, je fais ça, c'est un petit pas et je ne sais pas ce que ça va donner dans la longueur, mais euh, bon, c'est toujours mieux que rien. Quoi. Voilà. Et je vous remercie et euh, je vous ferai pas de vous discuter.